Il y a aussi la notion de sans musique maintenant on va voir tout ce qu'il est possible de faire sans musique et après on passera à tous les autres éléments alors sans musique on peut utiliser le silence le silence est un outil c'est un grand espace qu'il faut savoir remplir c'est un très très grand espace qui offre une totale liberté d'expression, parce qu'il n'y a pas de contrainte, justement. La musique peut être une contrainte. Il faut suivre un tempo, un rythme, ouais, une ambiance. Alors que là, le silence, vous êtes totalement libre. Le propos est totalement libre. Le corps est libre. Et l'interprétation aussi. Et on peut utiliser des sons, le vent, la pluie, des sons qui viennent du corps humain. Des percussions corporelles, la voix, le chant, des cris, des sons humains. Hein, le corps, et on peut faire plein de choses avec notre corps. Entre les percussions corporelles et tous les sons qu'on peut sortir de notre bouche, je pense qu'on pourrait faire un orchestre. Hein. Après, on peut faire avec les mots. Un mot, deux mots, des mots, de la poésie, un poème. Des mots dits directement sur scène, des mots écrits par les élèves et préenregistrés. Elles s'enregistrent sur un poème repris ou créé et après elles vont danser dessus sur scène. Ce sont leurs mots et c'est leur voix. Il peut y avoir des musiciens sur scène, un musicien, des musiciens. Et là, ça peut être extraordinaire. Parce que ça change énormément l'interprétation. Qu'est-ce que ça peut être encore Toujours si on n'utilise pas la musique. Est-ce que vous avez d'autres idées Je ne l'ai pas dit, mais tu as bien fait, Virginie, la respiration. Ouais. Le son de l'inspire et de l'expire, enfin surtout le son de l'expire. est hein. tout à fait, dans le cadre du son musique, on peut interagir avec le public. Hein. Vous pouvez demander au public de frapper un rythme et euh, les élèves vont chanter par-dessus ce rythme ou danser. Même très jeunes. Moi, j'avais fait reprendre le rythme de « We were, we were, walk you » par des quatre ans sur scène. Ouais, le rythme démarrait et il y en a une qui demandait au régisseur d'arrêter la musique et elle demandait au public, elle s'avançait et elle demandait au public de frapper ce rythme. Donc le public a frappé le rythme, parce que c'était une enfant de 4 ans qui le demandait, ils se sont exécutés tout de suite, un peu surpris. Et après, quand ils ont frappé le rythme, les, tous les autres enfants sont venus à rejoindre et ils ont essayé de chanter. Voilà. C'était pour, pour mettre un lien entre des enfants et le public et qu'il n'y ait pas cet espace qui, qui fait comme un grand vide pour des enfants très très jeunes 4 ans, quand la scène est grande et qu'il y a beaucoup de lumière, quand c'est une très grande salle, c'est très impressionnant et j'essaie de toujours trouver quelque chose pour les rassurer. Là, en l'occurrence, c'était un jeu scénique, on appelle ça un jeu scénique, un jeu de scène, c'était une interactivité avec le public. Alors j'avais dit aux enfants « c'est notre secret, surtout vous ne dites rien aux parents ». Alors quand même, c'était un peu dur pour elles, elles avaient juste dit aux parents « il y a un secret, mais je ne dois pas te le dire ». Mais tous les parents savaient qu'il y avait un secret, mais elles n'ont pas, pas fuité, elles n'ont rien dit.